bonjour les amis c'est Yushka bienvenue sur ma chaîne le tarot des 5 soleils 5 soleils voilà et eh bien écoutez aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur un nombre euh, qui est absolument incroyable c'est le nombre 70 alors euh, vous connaissez certainement disons euh, l'apocalypse et tout euh, euh, les sept têtes et si, enfin il y, a des, il y a des tas de choses disons par rapport à, à ça et l'Apocalypse, l'Apocalypse en définitive, est relié directement avec le Capricorne qui porte le nombre 72, euh, pardon, oui, 70, 70. Hein? Il est, euh, il est, c'est la 16e lettre, donc qui dit l'œil, donc laïn, hein? donc euh, dévoilement des, hein, des choses sur terre et tout. Euh, voilà, un hein? et là, on est vraiment dans le à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, vous vous rendez compte, on est dans le domaine de cet apocalypse. Alors, on va avancer un petit peu, on va prendre, disons, par rapport à Adam, hein, à Adam, qu'est-ce qu'il a à voir avec l'Apocalypse, Adam, et qu'est-ce qu'il a à voir avec le Capricorne, et qu'est-ce qu'il a à voir avec tout le reste, hein. jusqu'à maintenant et tout, et jusqu'à Jérusalem à l'heure actuelle, même pour l'Eurovision, moi, donc c'est pour ça qu'on va regarder, vision, vous voyez, hein. bref, donc c'est plein de petites choses comme ça qui m'ont titillé puis je me suis dit, oh, il faut que je fasse une petite vidéo pour vous donner, disons, de trois nombres, et vous aurez peut-être des réflexions, disons, personnelles à développer par rapport à ce nombre, donc, qui est le nombre 70. Alors, je vous la fais courte, naturellement, parce que c'est le mieux, de façon à pouvoir suivre un petit peu le fil de l'actualité. Et on repart directement, tout de suite, <rire> le fil de l'actualité on va voir Adam, mais Adam, hein, il a vu, après avoir fait sa faute et tout, il s'est adressé à Dieu. Il lui a dit, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, allez, je, il me faut, il faut une réparation à moi. Hein. Donc euh, Adam, il avait mille ans à vivre. Hein. Alors il dit, eh ben écoute, moi je donne, disons, « Pour un méritant, disons, de ma, de ma lignée, de ma génération, donc adamique, je donne 70 ans de façon à ce qu'il puisse quelque part réparer. » Vous voyez Et ces 70 ans, il a vu, lui, sa réincarnation, quelque part, à un moment donné, où il pouvait, à un moment donné, dans nos, donc, ces fameux 70 ans. Eh bien, c'est tombé sur le roi David. Et c'est le roi David, dit, qui a récupéré ses 70 ans. Donc, où il a pu exprimer, quelque part l'étincelle, donc, de son âme adamique précédente, parce qu'il en a eu le cadeau, hein, et donc, oui, pourquoi il a donné ça, Adam Mais moi, je vais vous le dire, je ne l'ai pas dit, mais c'est tout simplement parce qu'il a vu que, justement, que l'âme, la personne qui devait, disons, le roi David, qui devait réparer, disons, cette faute qui était vraiment en capacité, il y avait tout qui concordait pour qu'il puisse réparer sa faute, il a vu qu'en définitive, ce, cet enfant, à l'être un enfant mort-né, mort-né. Vous vous rendez compte, tout de suite, on pense, disons, aux enfants euh, comme ça. On se dit, mais c'est pas possible. Alors Adam, il s'est dit, non, non, non, non, non, moi je donne 70 ans et tout, retranche-moi 70 ans à moi de mes 1000 ans et moi je les donne donc au roi David. Et le roi David, naturellement, lui, il a récupéré ses 70 ans, et ses 70 ans, chaque jour, il a fallu qu'il se batte quelque part pour pouvoir vivre à chaque fois un jour de plus, et un jour de plus, et un jour de plus, et un jour de plus. Ce qui veut dire que le nombre 70 est loin, loin, loin d'être un nombre facile à vivre, vous voyez ça, c'est vraiment, euh, à chaque fois, à chaque pas, il faut se battre, il faut avoir de la ténacité et tout, pour aller jusqu'au bout, vraiment, hein, donc c'est vraiment un signe, si on repart des sous l'autre capricorne tout simplement, c'est un signe qui est extrêmement persévérant, et qui euh, doit vraiment beaucoup beaucoup beaucoup se battre, disons, pour aller jusqu'au bout de ses projets. Alors, le Capricorne, là, parce que je viens, disons, je, je vais un petit peu plus pour le Capricorne. Le Capricorne, hein, il a vraiment, euh, il a plusieurs aspects, mais on va, on, on va développer deux, trois petits trucs qui nous intéressent pour ici. Alors, déjà, c'est euh, le plus haut, c'est le Capricorne, c'est celui qui est le plus haut de la montagne. Voilà, il peut caloper, il a une dextérité incroyable, il grimpe et tout, etc., etc. Bref, il est vraiment à la montagne. On est d'accord donc c'est quand même quelqu'un, disons, de rude, hein, qui est capable, disons, euh, vraiment, vraiment, toujours, disons, euh, euh, de faire des galipettes et d'avancer, etc., etc. Mais ça nous renvoie quelque part aussi au fameux bouc, quelque part satanique, où là il y a toutes les vilaines choses qui peuvent se passer, et quelque part, disons, euh, avant, c'est pour ça qu'on sacrifiait un bouc et qu'on l'envoyait, dans le désert et tout, avec toutes les fautes et tout, pour réparer les fautes. Donc, vous voyez, il y a toujours des images par rapport à ça, par rapport aux 70. Euh, il y en a un qui se bat vraiment pour euh, réparer quelque part sa réincarnation. Vous voyez, donc euh, c'est quand même euh, important. Euh, c'est un signe aussi qui porte euh, quelque part euh, le... le pouvoir social, enfin le pouvoir social, comment vous êtes vu socialement, comment vous êtes perçu socialement. Euh, vous êtes comme en haut et puis vous êtes en même temps sans arrêt sous euh, sur la sellette et puis sous l'œil vraiment du monde entier, sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Ça c'est aussi, disons, un aspect du Capricorne. Parce que le Capricorne, on ne va pas le louper, lui, on lui a donné, disons, une chance, disons, de réparation quelque part, et à chaque fois, comme je vous dis, à chaque fois, chaque fois, il doit être, disons, euh, euh, il, il est là pour, disons, euh, euh, réparer, disons, sa propre, son chemin, disons, sa vie antérieure, ses vies antérieures et tout, et donc comprendre, disons, son dévoilement, et également sa mission. Hein, parce que si on ne comprend pas pourquoi on est là, bah, on est vraiment dans le saut. Alors, je reviens à nouveau au nombre 70, hein, donc, qui est marqué à plusieurs reprises euh, dans, dans la Bible, euh, de tous les côtés, bon, bah, c'est le nom de l'Apocalypse, je vous l'ai dit et puis également, disons, où on le retrouve très facilement, donc on n'a pas à se casser la tête, donc c'est une bouée, quelque part, qu'on nous donne comme ça et tout, pour qu'on se dise, « Oh, ben tiens, il y a un 70, il y a un 70, il y a un 70, il y a un 70, vous voyez ?» Donc, il faut, c'est facile, c'est vraiment pour juste, euh, y a, on n'est pas obligé, disons, de, de creuser dans des calculs impossibles, disons, pour trouver le nombre 70, on vous le donne, le 70, voilà. 70 ans d'Adam, cadeau au roi David voilà, qui devait être morné, boum, et il se bagarre chaque jour de sa vie pour vivre un jour de plus pendant 70 ans. C'est tout. Bien. Alors euh, ensuite, hein, on part là maintenant aux 70 nations qui sont sorties donc avec euh, Noé. Hein? Ben, avec Noé, il n'est pas parti tout seul. Disons, il y avait 70 nations. Alors, euh, ben oui. Là, on vous dit qu'il y avait 70 nations, il y 70 nations. Après, il faut étudier, on vous dit, bah ben non, il était juste avec sa famille, ou ci, ou là. Mais là, à nouveau, c'est un travail, disons, que les kabbalistes, disons, qui étudient les textes, qu'ils approfondissent ces textes, disons, de l'abbé, qui, qui, qui trouvent, disons, toutes ces choses-là. Mais vous savez parfaitement que moi, je ne fais pas d'amalgame, et je reste juste à la lettre et au nom, et puis aux évidences qu'on peut quelque part, comprendre et nous offrir. D'accord Alors, 70 nations sorties avec Noa, Noé. Euh, ensuite, il euh, y avait aussi euh, 70 âmes qui sont descendues en Égypte. Ben ouais, 70 âmes qui sont descendues en Égypte. Il y a eu également euh, Joseph. Donc là, parce qu'on parle de pyramide, vous voyez, c'est mélangé, hein. Là, on parle de pyramide également, il faut savoir que Joseph, c'est le fils de Jacob, donc lui, perso, il, il se retrouve en Égypte et il se retrouve un coup bon, euh, en, dans les cachots et après il y a le Pharaon qui le reprend parce qu'il est capable de transcrire des, des, des rêves et tout ça, enfin bref, c'est un truc de fou. Et donc, euh, en discutant avec Pharaon, il s'aperçoit que c'est un... un un dingue là qu'il faut absolument garder à côté de lui et donc il le prend avec lui pour gérer disons son, son royaume et donc Joseph qui est le fils de Jacob donc il a vécu en Egypte donc pendant très longtemps et figurez-vous que euh, Joseph a, a parlé donc 70 langues alors là on voit Adam fils 70 ans à David. Là, on voit que 70 nations sont sorties avec Noé. On voit que 70 âmes sont descendues en Égypte. Vous voyez Joseph parle 70 langues. Mais on dirait qu'on a un espèce de bourrage de crâne. Vous voyez ce que je veux dire C'est fou ça. Bon, là je vous avais dit, donc, les fameux 70 ans retranché des mille ans d'Adam, donc pour le roi David. Euh, alors, euh, quand, parce que Jacob, donc il est, après, il, bon, ils sont tous repartis, disons, dans les pyramides, avec les onze autres frères, et ils sont allés voir, donc, euh, ils sont installés en berger, un peu plus loin, donc, euh, mais près, donc, de, de Joseph, qui lui, était donc, euh, bah, au sommeil hein, quelque part puisque c'était le, le bras droit de pharaon okay, il faisait confiance c'est lui qui gérait disons le, le pays et qui a évité la famine et tout euh, il a eu des rêves de dingue et tout enfin voyez toutes ces histoires que vous connaissez peut-être donc jacob il est mort là bas en égypte et puis euh, donc euh, le peuple, même les jésuitiens, ils ont tous pleuré, disant Jacob, pendant 70 ans. Euh, pardon, excusez-moi, n'importe quoi, 70 ans. Non, 70 jours, <rire> 70 jours de deuil à la mort de Jacob. Et bien là aussi, plus tard, on reverra à nouveau, 70 jours de deuil à la mort d'Aaron. Aaron, qui c'est Aaron, c'était le frère de Moïse. Oh. Connaissait pas. Hein. Oh là là, alors là, franchement, euh, c'est quelqu'un de merveilleux. Hein. Lui, c'était un conciliateur et tout. C'était attention, c'était pas un, euh, avec les pâquerettes et tout. Non, mais vraiment, il avait une capacité à relier l'un avec l'autre, si l'autre, il était fâché avec l'un, etc., etc., il avait une façon, disons, de remettre, disons, la paix entre l'un et l'autre. Il disait, oh, il demande de tes nouvelles, et à l'autre, il allait voir, oh, il te demande de tes nouvelles, et bref, il les remettait comme ça ensemble et tout. Lui, c'était vraiment ah, et c'était vraiment la paix. Et il était tellement aimé du peuple que, pareil, vous vous rendez compte, tout le peuple, a pleuré pendant 7 jours disons euh, donc 70 jours pour euh, pour, euh, pour le deuil d'Aaron Aaron voilà alors tout ce qui s'appelle euh, Ronnie Harry vous voyez hein Et ben, ça, vient de, ça vient de ce prénom Aaron hein alors euh, ben, j'espère que vous êtes aussi euh, magnifique, que vous avez une âme oui, si magnifique que ça, au moins cette étincelle, parce que ouais, de conciliateur et de vouloir toujours la paix, ouais, c'est merveilleux, c'est beau. Hein? C'est magnifique ça, c'est magnifique. Hein? Alors là maintenant, on va aller voir, on va revenir à, à Abraham. Abraham. Alors Abraham, lui aussi, donc le père des trois. Vous voyez ce que je veux dire À chaque fois, je vous remets trois comme ça, en même temps. Euh, des trois euh, religions alléthéistes. Euh, et bien, il est né en 1948. Hein? En 1948, naturellement, avant Jésus-Christ, hein? avant ce calendrier qui détermine notre calendrier. 1948. Et bien, à un moment donné, il part également en Égypte. Hein? Vous voyez Il part en Égypte. Et ensuite... Il sort de l'Égypte, il paraît, avec des joyaux. Alors, des joyaux, quels joyaux hein? Donc, on peut s'imaginer que naturellement, c'est euh, euh, des, des, du savoir. Hein? Euh, quand on parle des ondes d'or, quand on parle de diamants, quand on parle de lumière, quand on parle de richesse, quand on parle. Il n'y a pas que le matériel, vous voyez, il faut toujours mettre ça, disons, dans l'autre sens. Hein? Voilà. Et on sait parfaitement que euh, l'Égypte est la matrice donc, du peuple hébreu. C'est connu, ça, de toutes les façons. Et donc, le peuple hébreu est parti, naturellement, avec justement des richesses, hein. donc, qui venaient donc, de se savoir donc, euh, du temps des pharaons et des pyramides. Mais ils sont partis après. On ne rentre pas là-dedans, je vous l'ai dit. Euh... À l'heure actuelle, on arrive bien sûr à décrypter, c'est-à-dire à, à transcrire euh, des textes égyptiens. Vous savez, vous avez la chouette, vous avez une canne, vous avez un machin, un oiseau, un canard, ce que vous voulez. Donc, on peut lire, par exemple, « Ah oh ben tiens, il y a Nina qui est partie à la pêche avec son mari, un tel, etc. etc. » Bon, ça c'est une lecture, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand vous voyez les secrets, disons, qui se cachent derrière tout ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est juste capable, disons, de traduire. Mais on n'est jamais... On est, on, on, on, Champollion, il a pu dire, disons, il a pu traduire, mais il n'a pas pu percer les secrets de cette Égypte. Vous voyez et vous savez parfaitement que Napoléon, lui, est un fou dingue, disons, des pyramides, il voulait absolument connaître, justement, derrière les secrets. Ah ben, oui, il y a eu des tas de choses, disons, par rapport à ça, parce que les gens, très rapidement, se sont rendus compte, et tout, qu'il y avait, disons, des secrets, disons, incroyables, et qu'ils voulaient y avoir accès, parce qu'en en, en ayant accès à ces secrets, ça voudrait dire que, quelque part, tout d'un coup, il deviendra les maîtres du monde, vous voyez, et bien donner ça une bombe atomique, à des dingues, euh, voilà, euh, on sait ce que ça fait, hein, ça, ça, ça, ça peut être vraiment très très très très grave, voilà, c'est une forme d'inquisition et donc à partir de ce moment-là, euh, ils ont absolument, enfin les dictateurs s'entendent, hein, ils ont été à la recherche vraiment de ces choses sacrées et cachées, etc., etc., qui étaient tenues comme ça et tout, de façon à ce qu'il y ait un minimum qui puisse fuiter, mais naturellement, on sait parfaitement qu'il y a toujours des vendus qui partent, qui balancent un truc, qui partent, qui balancent un truc, etc., etc., donc avec des miettes, ils essayaient de refaire des trucs, mais ça ne leur suffisait pas. Alors, euh, on ne va pas aller plus loin, là, parce que ça fait, disons, une autre euh, vidéo, disons, concernant, disons, ces espèces d'infiltration, et puis d'exfiltration et tout, où on essaye de tirer les choses, et puis comme je vous l'ai dit, boum, boum, on tape sur le truc, et puis on... Bref, donc là, on revient vraiment, disons, à cette histoire et tout, donc de, euh, de quête, d'envie, de cupidité, disons, de ce savoir absolument magnifique. On a tourné des mythes. Des centaines de films là-dessus, hein. euh, vraiment. Hein. On a tourné des, des même des, des, des films agréables, je veux dire avec euh, euh, Indiana Jones, euh, crâne de cristal, ou je sais pas trop quoi. Enfin, bref, il y a eu des, euh, a eu des tas de films tournés, disons, de façon sympathique, hein, euh, pour nous faire comprendre un petit peu tout ça, qu'il euh, qu y a une quête, hein, hein, où c'est même plus, disons, l'argent ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment vraiment de percer, disons, un mystère et d'aller à la source de ce mystère pour pouvoir s'accaparer. C'est-à-dire, c'est un truc de fou, quoi, tout simplement, qui nous vient, donc, d'Adam et que petit à petit, les, la population, disons, euh, euh, l'humain, hein, quelque part, euh, euh, ou une secte humaine qui sont tous un petit peu infiltrés, disons, tous les côtés, qui essayent, disons, de se récupérer ces choses-là. Voilà. Alors, c'est pour ça que je vous dis un peu plus, disons, sur la naissance d'Abraham. Sinon, euh, je pense que vous pouvez très vite, disons, vous connecter de ce que je vais dire après. Hein. Voilà. Euh, il faut savoir qu'Abraham, c'était euh, le, le, la bonté. Hein. Ce n'est pas un mou. C'est ça n'a jamais été un mou. Mais c'est vraiment un père. Hein, C'est-à-dire qui tient une maison, qui donne à ses enfants. Hein. Voilà. Et il est né en 1948 avant Jésus-Christ, et donc, et là maintenant, je vais regarder, regarder un petit peu, comme j'ai retrouvé aussi, disons d'autres choses, la naissance, donc de l'État d'Israël, ben, vous vous rendez compte, c'était en 1948, c'est fou ça Hein, c'est fou quand même, donc c'est pour ça que j'ai dit il faut que je mette des choses comme ça quand même, parce que c'est intéressant. Et là, moi je me dis maintenant, aujourd'hui, là, je vous parle, nous sommes en 2018. Et je dis, ben, je vais enlever 70 ans pour, pour voir ce que ça me raconte. Et je récupère à nouveau, regardez 2018, hein. Moins 70, et à nouveau, je reviens, donc, ce 1948. Et là, il y a un truc, vous voyez, donc, je suis allée chercher un petit peu plus loin. N'imaginez pas que je sorte ça de mon savoir. Je vais, disons, je prends certaines choses, disons, chez des kabbalistes qui sont vraiment, waouh, waouh, wow, incroyable. Mais par contre, je ne les nomme pas, parce que je pense qu'ils n'auraient pas trop envie d'être mêlés à un jeu de tarot. Vous comprenez Donc, c'est par respect que je ne le fais pas, tout simplement. Voilà. Euh, ben oui, parce que j'ai mon site, c'est quand même le tarot des cinq soleils, vous voyez. Donc, après, il pourrait y avoir une espèce d'amalgame en disant euh, les choses comme ça. Donc, je reste bien à ma place. Mais par contre, je vous dis simplement que je ne sors pas ça de ma tête comme ça, comme une, comme une allumée. Ah, comme une allumée. Si je suis un peu allumée de toutes les façons. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Hein? Donc, alors, je vais vous dire franchement, ce que j'ai entendu, c'est que la durée de l'âge d'or, disons, donc, a précédé, hein, à un moment donné, euh, Adam, Adam, elle était de Écoutez, je crois que c'était, j'ai entendu 1 948 000, quelque chose comme ça. Moi, juste, j'ai entendu, regardez, 1 hein, 948 000, et on repart à 1948. Mais c'est un truc de fou, hein? C'est un truc de fou, ça, quelque part. C'est-à-dire que nous. Quand on fait 1 948 000, enfin je crois que c'est ça, hein, voilà, euh, voilà avant l'âge voilà, d'or et tout. Et là, tout d'un coup, on est avec notre petit 1948, mais ça a l'air d'être, à côté de tous ces chiffres astronomiques, ça a l'air d'être minable. Donc vous vous imaginez hein, un petit peu, quelque part, à quel point euh, ce 1948, si on vous regardait, porte une concentration énorme de ce potentiel, c'est un truc de fou, donc il faut pas regarder, disons, le nombre 70 et 1948 comme ça à la légère. Il y a un truc qui est vraiment vraiment sérieux là-dessous quand même, hein Voilà. Alors, on va regarder ici. Adam donne 70 ans au roi David, donc le roi David, euh, donc Adam, lui, quelque part. Vie 930 ans. Je fais juste un petit calcul. Je te donne 70, je garde 930. Voilà, parce qu'en tout, j'avais 1000 ans. On a compris là, c'est pas difficile non plus à suivre. D'accord 930 ans. Bon, alors moi, je garde les 930 ans, je les mets de côté. Puis je me dis, ben, je reprends mon 1948 ans. Voilà. Et puis. Donc, euh, de la naissance euh, d'Abraham, de la naissance d'Israël, et donc c'est quand même quelque chose, disons, quelque, mais c'est un truc qui a bouleversé le monde. Que je veux dire, à chaque fois, euh, je, je, on ne peut pas, disons, allumer une télé ou quoi que ce soit sans en parler, sans entendre parler, c'est pas possible. Je vous donne n'importe où, poum, poum, poum, poum, Israël, Israël, Israël, Israël. Mais ah, ah c'est un bourrage de crâne. Ah, comme si on disait, regarde, regarde, regarde, regarde ce qui se passe. Alors là, il faut faire attention. Parce que si vous ne prenez qu'un son de cloche, il faut en prendre plusieurs de son de cloche. Pourquoi Parce que regardez, c'est fou ça. Jérusalem a 70 portes. Ce qui veut dire. Que vous, là où vous soyez, étant donné que le monde est symbolisé par 70 nations, 70 langues de Joseph, 70 portes de Jérusalem, c'est-à-dire qu'où vous soyez, vous êtes capable de prendre une information et d'aller voir l'autre, et d'avoir voir l'autre, et d'aller voir plein d'informations sur plein, disons, de télé, de médias différents, hein euh, euh, Jérusalem, Jérusalem, ça veut dire disons on peut je dire, dire ça comme ça on voit et on entend voilà, c'est une ville qu'on voit Shalaïm, et qu'on entend voilà, et bah ben, oui, effectivement on n'arrête pas d'entendre et de voir Jérusalem Jérusalem, Jér Jérusalem et là, on repart à nouveau sur l'Eurovision l'Eurovision c'est fou, c'est l'Eurovision, vision à nouveau, hein, toute l'Europe et tout, hein, c'est un truc de fou, ça, c'est, voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on doit voir, hein, hein. Donc là, quand je retire, donc, 948 à 930, hein, j'ai marqué, là, j'ai entouré le 1 de 1948, parce que le 1, à chaque fois, fait penser quelque part, pouf à une, un enclenchement. Un, hein, boum, j'y vais. Vous voyez ça. Donc, on a compris que c'était à chaque fois, boum, un enclenchement. Alors, 48, moins 930. Et là, donc Adam, Adam 930 ans, hein, vous suivez. Ah, J'espère que je suis claire. Hein, voilà, de ce nombre d'années, voilà. Et quand je retranche, donc le fameux 930 à 948, là, si vous voulez, 1948, 948, qu'est-ce que je trouve Qu'est-ce que je trouve Eh ben, je trouve le nombre 18, hein, le chiffre 18, la 18e lettre, eh ben, figurez-vous que c'est la lettre, ça euh, qui veut dire tout simplement la lettre de la justice. La justice. Alors, à un moment donné, il y aura la justice, disons, la justice est exprimée avec ce 18 qui descend sachant que Jupiter, quand on le dit en hébreu, c'est Tzadé, alors vous avez Tzadé le Tzadik, etc. Bref, on est en plein dans la justice, on est en plein dans la justice et à un moment donné il y aura une révélation un dévoilement immense hein euh, disons par rapport à tout ce qui s'est passé depuis des millénaires c'est pour ça que je vous disais la dernière fois, non, non, non, non, non, non, ça va venir de loin l'histoire, ouh là là, on va remonter à très loin dans notre vie, là, cette année, disons, évidemment, c'est une, et c'est comment ça s'appelle, une remise en question sur nous ce qu'on veut, etc, etc, et tout, par rapport à, à nos vies antérieures, et tout, donc ça revient de façon à ce qu'on puisse trouver quelque part notre mission, notre place, et tout, et ça nous sera dévoilé, c'était à chacun Hein, parce qu'on a besoin, naturellement, hein, qu euh, que, que, que le ciel, quelque part, nous ouvre les yeux sur notre mission à nous, personnels où qu'on soit et qui qu'on soit. Donc, voilà, hein, vous comprenez Et là, il y a une question, disons, de justice, de se faire justice, de réparer également ses fautes antérieures. Vous vous souvenez, vous, de ce que vous avez fait dans votre vie antérieure, déjà là, il y a 20 ans en arrière, aller chercher vous voyez, donc quelque part, euh, on, on, on avance comme ça à chaque fois à l'aveugle et on entend un écho, on y va et on dit ça, ah, et puis bref, on est quelque part un petit peu téléguidé mis dans le brouillard, on avance à l'aveugle, on sait rien du tout. À partir de 2018, je dis ça va changer parce que petit à petit apocalypse, ouvrir les yeux, vous voyez ce que je veux dire, ouvrir les yeux et figurez-vous que euh, le Capricorne et euh, le, le signe du Verseau sont portés toutes les deux, disons, par une lettre, hein, disons, qui, bouf, qui les met comme une mère, là, qui dit « toi, viens là, toi, viens là ». C'est la le lettre « bête », la maison, qui veut dire donc la maison, « pouf, elle en a un, elle en a un, et hop, tous ensemble et tout, voilà, de façon à ce qu'il y ait une espèce de réunification de toutes les nations ». Hein? C'est fou ça, mais c'est un truc de... C'est tout à fait un truc de fou. Ah mais je ne vous ai pas dit encore quelque chose. La meilleure, mais alors je vais vous dire maintenant la meilleure. Vous savez quoi La lettre de Sadé, euh, qui correspond au verso, d'accord, c'est la 18e lettre. Porte un nombre, quel nombre 90 Mais sa lettre... Quand elle est posée en lettre finale, c'est-à-dire en bout de mots, hein, tout, tout simplement en bout de mots, hein, voilà, vous avez euh, une initiale et puis vous avez une finale, il n'y a que cinq lettres qui ont quelque part cette gloire de terminer, disons, euh, euh, d'avoir un, un truc différent, disons, en finale, eh bien, euh, je ne vous dis pas les, les autres, euh, je vous dis simplement pour euh, tsade. La, la lettre, la lettre, donc, du, du verso. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, en 2018, la lettre du verso euh, arrive là, sur Terre, en lettre finale. Son Sa valeur... Donc, euh, numérique, hein, quand elle est en finale, qu'elle arrive en finale, eh bien, c'est 900 Et on retrouve tout comme ça, voilà. Et également, disons, le 1 de « je commence », le « tzadé », 900, j'arrive, là maintenant on arrive, c'est la finalité. 18, hein, son propre nombre et tout. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou alors, comme je vous ai dit, là, vous voyez, avec les 70 portes, donc, euh, de, de Jérusalem, parce qu'il faut savoir que c'est pas une question d'or, c'est pas une question de pouvoir, c'est pas une question de place, c'est pas une question, je vous dis tout de suite, c'est pas une question de palestinien, hein, vous avez vu, avec euh, bon, mais ça c'est juste de l'agitation, vous voyez ce que je veux dire ça, c'est... Toutes ces choses-là, ça existe dans tous les pays. De toutes les façons, des, des guerres de machin et tout, etc., etc. Et puis, il faut avoir, disons, le dessous des cartes. Et moi, je suis pas capable de vous en parler. Si vous avez envie d'aller voir, il faut se renseigner, mais disons, allez, dans toutes les informations et tout. 70 informations. Si vous en avez une ou deux, eh ben c'est que quelque part, vous êtes un petit peu ballotté quelque part. Moi, j'aime bien me former de tous les côtés. Voilà. Donc, euh, eh bien... Ça, c'est important, disons, d'ouvrir grand ses oreilles, de voir grand, euh, d'avoir, je veux dire, cette euh, capacité, disons, euh, de pouvoir euh, avancer, euh, réparer même notre monde. Et en réparant notre monde, il n'y a qu'une façon d'y arriver, à l'heure actuelle, où c'en est, est, je vais vous dire tout de suite, j'ai du respect pour tout le monde, mais notre priorité, ce sont les enfants. Et si on passe à côté de ça, et ben on a passé à côté de notre rôle d'adulte. Pour moi personnellement, hein, vraiment, euh, c'est ce que je pense vraiment du fond du cœur, hein, voilà. Hein, et c'était vraiment également un, un, un vœu euh, très profond de cette belle âme qui était Gandhi, hein, que Vraiment, euh, vraiment et, et, et quand on touche un enfant, c'est-à-dire que quelque part mais on détruit le monde on détruit le monde on détruit le monde alors protégeons nos enfants voilà et eh bien écoutez mes amis voilà tout ça pour le nombre 70 vous vous rendez compte hein? alors eh bien je vous quitte j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté deux trois petites choses et que j'espère surtout que j'aurai été cohérente et puis si vous avez des questions comme d'habitude eh ben écrivez-moi ou alors laissez un commentaire et puis voilà tout simplement Hein? Eh bien au revoir hein? merci de votre présence en tous les cas à chaque fois, au revoir les amis au revoir hein? et je vous like <rire>